d'asile, ni domicile, On reste chaud, reste chaud, reste chaud, chaud, chaud, chaud. Sans un show, pas show, ce show, Sans show, ce show, ce On sent la rue la la et la on et on est chaud, on est chaud, on est chaud, on est chaud, chaud, chaud ce ça fait mal. c'est chaud, ouais, chaud, chaud, chaud Mais regarde là, rue ça abîme Un petit jour ce sera peut-être trop tu De boire une grande, passe de l'eau des latrines Et là toi aussi tu seras chaud Pour qu'un droit au logement te garantisse De mettre chaud, mettre chaud, mettre, chaud, mettre chaud, chaud, chaud, chaud ta petite famille, le temps que tu rétablisses Et que tu retrouves on s'est chaud, on s'est chaud, on s'est chaud chaud, chaud, chaud, chaud Et là tu vois, sur le Paris, on s'est droit Alcoolo ou pas alcoolo Alors dis-moi, mon pote nuit de bouddhiste, Est-ce que toi aussi tu es chaud Allez, chante avec nous, mon pote nuit de bouddhiste, Chante avec nous, si t'es chaud, si t'es chaud, chaud, chaud, chaud pour nous rejoindre et voir comme c'est pas triste Tu verras, c'est pas triste, d'être beau avec oh. un coneau. Ok, sans moi l'asile, ni domicile, on reste chaud, on chaud chaud chaud chaud, chaud, chaud, chaud, chaud, sans abrimer, pas les débiles, sans oui, l'en passant, oui. ni cerveau, sans ah. abrimer, pas les débiles, sans l'enpassant passant, en... oh.